Good morning, allez, études, je Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de contactez la 5 minute éternelle nous étions, on se réfère à toutes les 15 soit on parle qu'il y a des co-épouses dans une, dans une maison, c'est-à-dire un homme qui est marié à deux femmes et qu'une de ces deux femmes elle a un lien de parenté avec le frère avec son beau-frère, d'accord Par exemple, on va prendre un cas Réhouven et Shimon, et, qui sont deux frères, et Réhouven, il a deux filles, il a deux femmes, une qui s'appelle Rachel et l'autre qui s'appelle Dina. Dina, c'est la fille de son frère, c'est la fille de Shimon. D'accord Donc il a deux femmes. Quand Réhouven décède sans enfant, il a maintenant Rachel et Dina qui se retrouvent devant Shimon en guise de hiboum. Maintenant, Shimon, il est évidemment exclu qu'il fasse le hiboum à sa fille, il ne peut pas se marier avec sa fille, c'est une ancestre. C'est un cas d'inceste, que c'est interdit, d'accord C'est une courva. Maintenant, le de la Mishnah, depuis le début de la, la Massérette, c'était de nous dire, mais, puisque elle, elle ne peut pas être, faire le hiboum alors même sa co-épouse ne pourra pas ne plus faire le hiboum Même sa tsara, elle ne pourra pas faire le hiboum Elle est poter et tota. Maintenant, notre Mishnah, elle va nous apprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas, elle est à moitié mariée. C'est-à-dire qu'elle qu est à moitié mariée, la, la, la fille, en l'occurrence, la fille de shimon elle a un Safek Kidushin, au Safek Girushin. Il lui a donné un Kidushin mais qui est problématique, qui n'est pas évident, ce qu'elle a fonctionné. Ou encore, un, il a divorcé mais pas de manière évidente. En l'occurrence, la Michelle mm. va expliquer, donc on va dire directement. Et le but de la de va dire, bah, puisque c'est une situation de doute, est-ce que c'est sa fille, ou est-ce que sa fille, elle était mariée à Réhouven ou pas, par exemple, il a fait un Masse Kiddushin qui était problématique, c'est pas... Ouais. Eh bien, il s'avère que maintenant, Rachel, qui est là peut-être la co-épouse de Shimon, de Dina, elle ne pourra pas faire le hiboum, elle devra quand même faire la khalitsa, parce qu'il faut prendre l'éventualité que peut-être que Dina n'est pas n'a pas été mariée, donc Rachel, elle est l'unique femme de Réhouven, et elle doit faire la à de hiboum, donc on lui fera, dans le doute, on lui fera la khalitsa. C'est ce que la Mishnah nous enseigne sous plusieurs aspects, en fait. Et on commence avec la première série, « Vekulan Jayouban Kidushin or Gerushin Misafek » Dans les, tous les cas de figure, tous les cas de, de les cas de lien de parenté, des femmes qui sont interdites, que le frère défunt a fait des Kiddushin au la divorcée Bessafek avec, uh, avec un acte douteux, est-ce que ça marche pas Il y a un doute dessus. Les co-épouses devront, en l'occurrence, faire la Khalitsa, mais pas faire le hiboum, elles ne pourront pas avoir. se marier avec le beau-frère, parce que dans l'éventualité, où elle n'avait pas de musa de hiboum, parce que c'était réellement sa femme. Le frère qui va aller avec elle, il transmet interdit de carrette d'aller avec sa belle-sœur, s'il n'y a plus de la mise misva. Donc elle devra quand même faire la khalitza, retirer la chaussure, comme on l'apprendra plus tard, comment se fait exactement. Comment se présente le cas Kaïtsa de Safek Kidushin. Comment se présente le cas de Safek Kidushin Alors on a un cas simple. Zarak la Kidushin, Safek Kaolo, Safek soit il, a, il lui a jeté les kiduchines. On a un doute, est-ce que c'est arrivé à proximité de lui ou à proximité d'elle C'est ça le cas que ça fait kiduchines. Soit, je reprends le cas, vous savez, pour marier, on donne une, une bague à une femme. Ça, c'est quand la roupa, elle se passe bien. Mais des fois, la roupa, elle se passe pas facilement. Ou le mari, il va jeter les kiduchines à la femme. Ne me demandez pas pourquoi, il peut avoir mille raisons. raison. Mais au lieu de lui mettre une bague, dans. il peut prendre une pièce d'argent, lui lui directe le coup de châtelet et il lui jette dans sa direction. Maintenant, supposez, on va tout de suite dire le cas qu'il faut, supposez qu'ils ont en fait 8 amotes des cas. Vous savez que quand vous êtes dans le jeu à tout ce qui est dans vos 4 amotes, si vous décidez de l'acquérir, ça vous appartient. Ouais, vous trouvez un billet de 100 shekels dans la rue, et il y a, dans vos 4 amotes, vous dites, vous juste vous dites, un icône Même si vous dites pas, vous le pensez, vous allez être déjà avoir le kinyan arba amot. quand Les 4 amot qui sont au de vous, ça vous. En l'occurrence, il y a... il y a donc, maintenant... Il se retrouve avec le, il a sa femme qui est à 8 amas. Il lui jette la pièce et on a un doute est-ce qu'elle est rentrée dans, le, dans son périmètre ou elle est restée dans mon périmètre Est-ce qu'elles sont passées les 4 amotes Ou elles sont restées dans mes 4 amotes On a eu un doute, on n'a pas eu le temps de voir la solution. Ça peut être tout cas de figure, d'accord Pourquoi on se retrouve dans une situation pareille qu'il est déjà qui le chine Du plus farfelu au plus. Euh, imaginez un cas, je sais pas, moi il est sur le point de monter dans, le, dans un train pour partir et être pris en prison, je ne sais pas. D'accord Il fait des Kidushin comme ça. Donc maintenant, il y a un doute avec qui elle est mariée. Safek Karola, Saffek Karola. Alors dans le doute, puisque maintenant, elle a, on a un doute est-ce qu'elle était mariée, il s'avère, ça c'était Adina qui a fait ça, il s'avère que maintenant Rachel, elle a peut-être une co-épouse qui va lui l'invalider de la mise de deux. Donc, Dans le doute, il faudra faire la Khalidza. C'est ça le cas de ça Safe fait Safek Girouchine, c'est quoi un cas de Safek Girouchine Un cas où il y a un doute de Girouchine. Alors en théorie, si vous réfléchissez tout seul, vous allez vous dire, bah, c'est simple. Il a à la place de lui jeter la pièce, il a jeté le guet Au lieu que le guet il arrive, on a un doute est-ce qu'il arrive dans les quatre de lui ou de elle. Ça, on aurait pu le faire, effectivement. Mais la Mishnah, elle est partie chercher encore plus compliquée. La Gemara l'explique comme ça en final. Et donc c'est pour ça qu'on va parler, en fait, la Mishnah est venue nous apprendre en fait, des cas où il y a un doute est-ce qu'elle a fait des Kirushin, des Girushin, mais parce qu'il a fait, hein, il, a fait un, un, il a donné un guette qui fonctionne selon la Torah, mais qui ne marche plus. Mais les Khamim sont venus nous dire, donc, même si le guet fonctionne selon la Torah, donc il a divorcé sa nièce, la euh, sa, Dina, la fille de Shimon, en théorie, il a divorcé selon la Torah. Mais Ravi, ils ont dit non, ce get là on ne tolère pas. Puisqu'on se retrouve avec un guet qui est invalidé, mais comme on va voir tout de suite, eh bien, il s'avère que maintenant, on va considérer que Rachel, elle est encore co-épouse avec cette Dina, qui a été mal divorcée. Et dans ce cas-là, à Rachel, on le fera à la Khalidza. Comment se faisant ces trois cas Il y a Kataf, al Il lui a écrit à la main, mais il n'a pas fait signer de témoins. Ça c'est un guet qui fonctionne, Minatora, mais que Midrabanan, il faut que les signe dans le guet. Ou encore, Yesh Alav Edim Ven Bozman. Ou encore, il y a des Edim qui ont signé, mais il n'a pas écrit de Zman. Il n'a pas écrit la date. En théorie, le guet il fonctionne selon le Torah. Khamim ont invalidé ce get. Pour plusieurs raisons, quand on étudiera guetine, on, on, on expliquera pourquoi m'ont invalidé un guet qui n'a pas de, de date. D'accord Sinon, on risquerait de couvrir toutes sortes d'adultères. Imaginez que sa femme elle a eu un écart c'était sa nièce en réalité elle est mariée à sa nièce donc sa femme elle a eu un écart elle est partie avec quelqu'un d'autre maintenant les gens vont dire ah mais c'est un zère », donc du coup il va vouloir malgré tout même s'il est en colère contre elle il va vouloir la couvrir en écrivant un guet sans date il va dire non mais en fait elle est déjà divorcée comme ça on ne va pas la tuer parce que s'il y a la... un adultère alors il faut la tuer en théorie c'est le titre de témoins, et du coup il va lui écrire un guet comme ça il va la protéger qu'elle ne va pas se faire tuer c'est pour ça que a même qu'il faut écrire le guet la date en guet Ensuite, troisième cas de figure, Yesh Bozman, il y a le la date, mais Ben la de Khadik, insultez-moi. Dans tous ces cas de figure, c'est le cas de la qui origine que selon la Torah, en réalité, elle est divorcée. Si elle est divorcée, la femme, Rachel, a le droit de faire le hiboum. Ramim on dit, on invalide ce guet, de ce fait elle n'est pas divorcée, de ce fait, Rachel, elle ne pourra plus faire le hiboum, elle devrait quand même faire la ça. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée que la tsache tout